Alors, je poursuis mon, mon enquête concernant euh, les hybridations. Euh, L'hybridation, la nôtre, celle des humains. J'ai demandé si c'était une hybridation avec les reptiliens. La réponse est claire, c'est non. Et j'ai posé des questions concernant nos dirigeants, la classe dirigeante. J'ai demandé, est-ce que ce sont des reptiliens Non, la question est très claire. Est-ce que c'est une autre race Oui, et c'est une race de prédateurs. Et en fait, ils n'ont pas d'âme. C'est une race qui n'a pas d'âme. Voilà pourquoi ils nous dirigent. C'est la seule façon pour eux euh, de faire exécuter ce qu'ils souhaitent euh, à, à plus grande échelle, d'accord Alors que nous, Simplement avec notre âme, il suffit euh, euh, de le vouloir très fort dans notre cœur, et euh, c'est toute la création, <rire> à, à l'échelle de ce qu'on demande, hein, mais qui se met en, en, en mouvement pour, pour répondre à, à, à, no, à nos désirs. Mais eux, pour arriver à un tel stade, il leur faut euh, contrôler par la force, par l'ignorance, en, en nous maintenant dans l'ignorance de qui on est, etc j'ai fait un peu le tour comme ça et j'ai demandé mais alors euh, les humains, s'ils ne ils sont pas hybridés avec les, les reptiliens comme on, comme on nous le balance un peu partout sur internet depuis des années avec qui est-ce qu'ils sont hybridés Eh bien j'ai demandé si c'était les petits gris et on m'a dit oui et euh, j'ai demandé si les reptiliens pouvaient euh, s'hybrider avec nous on m'a dit non, c'est impossible et, et ils se reproduisent entre eux mais ils peuvent aussi se reproduire avec d'autres races mais pas avec la nôtre, tout simplement en fait, la race de ceux qui nous dirigent euh, est compatible avec les êtres humains, mais c'est eux qui décident de ne pas euh, mélanger leur sang avec le nôtre, parce qu'ils s'estiment ce supérieurs. Euh, c'est de l'arrogance et du dédain, du mépris. Euh, puisque, voilà, Et euh, il y a quelques-uns d'entre nous qui sont, étant donné que c'est justement qu'ils sont compatibles avec nous, il y en a qu'une toute petite partie d'entre nous qui ont été hybridés avec eux. Mais l'immense majorité des humains ne sont pas du tout des hybrides de cette race-là. Je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs. Euh, mais euh, par contre, des petits gris, oui. Et l'immense majorité des êtres humains donc, est hybridée avec les petits gris. L'immense majorité d'entre nous. Ah ouais, Ça paraît bizarre, hein <rire> mais voilà. Euh, c'est ce que me dit mon âme j'ai demandé par rapport à la race de ceux qui nous dirigent, est-ce que ce sont des buveurs de sang Oui. Et euh, est-ce que ce sont de, donc des genres de vampires Oui. Mais là, le oui est très, très puissant, quoi. Et franchement, euh, à bien y regarder, hein, à voir comment ils nous traitent, comment sont organisées les, les structures, les grandes structures mondiales, etc. Et, et, et quel rapport elles ont avec... Euh, les êtres humains qui sont pour eux, même pas des chiffres, même pas du bétail, c'est... Donc c'est pas tellement étonnant que la réponse soit extrêmement vive. Quant aux reptiliens, ils ne se nourrissent pas de préférence de bébés humains, mais d'animaux en tout genre. Et quant à la race de nos dirigeants, eh bien euh, la réponse est extrêmement claire. Ils se nourrissent de préférence d'enfants humains. Et cette race n'appartient pas à notre galaxie, j'ai demandé. Ils viennent... Enfin, en tout cas, pas de la part euh, positive de notre galaxie. Hein. Ils viennent de la part inverse. Ils viennent... C'est ce une race qui vient des, des, de, de, de, de, de toute cette engeance dont je parle, qui, qui, qui, qui vient des forces du néant. Voilà. Et ils sont directement liés, justement, euh, euh, aux, aux écritures et aux faux dieux et aux, et aux sumériens, hein, dans les tablettes et ce qu'on a encore qui nous reste d'histoire, et d'histoire falsifiée. Et l'apparence humaine de ceux qui nous dirigent, de cette race, eh bien, j'ai demandé, n'est pas naturellement... Euh, leur apparence humaine n'est pas naturelle. Ils ne sont pas comme ça, normalement, entre eux. Hein. Euh, et ce n'est pas une technologie qui leur permet, euh, qui nous permet à nous de les voir comme, comme des êtres humains. Hein. Et c'est justement le fait de boire, euh, de manger... <rire> Euh, de boire du sang d'enfants qui leur permet de paraître à nos yeux euh, sous la forme d'êtres humains. Et la confusion qui euh, a fait passer cette race-là pour des reptiliens euh, est volontaire. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est volontaire. Peut-être que c'est encore une manière de se cacher et de trouver euh, des boucs émissaires... Euh, vers lesquels nous on serait donc tenté de se retourner alors qu'en fait les, les reptiliens en tant que tels comme je vous l'ai dit eux ne font pas ces crimes d'enfant absolument pas c'est pas étonnant que cette race qui nous dirige soit une race de de de, de, de, de vampires qui vient du néant des forces du néant euh, puisqu'elle utilise tout ce qui est violent pour nous contrôler. La barbarie, la cruauté, euh, la torture, euh, l'enfermement, euh, tout ça, ça vient d'eux, quoi. Toutes ces idées, toutes ces structures, euh, toutes ces lois. Euh... Les reptiliens, euh, eux, euh, ne sont pas une race qui vient du néant, ce ne sont pas des êtres inversés, d'accord et contrairement encore à ce qu'on dit au sujet des reptiliens, ils ne sont pas une race originaire de la Terre. Ils ont été importés ici, justement, par cette race qui nous dirige. Et ces reptiliens ne sont pas en allégeance avec cette race. Ça a été une expérience que cette race a fait, notre race de dirigeant, d'amener ces reptiliens ici. Et actuellement, ils sont plutôt relativement libres. Et en effet, ils vivent sous terre, et pas dans les montagnes, parce qu'ils craignent le froid. Et en effet, ce qui peut nous euh, libérer de cette race euh, dirigeante, c'est le simple fait de les démasquer, de mettre à jour leur imposture, tout simplement. Et mon âme me dit que cette race dirigeante a quelque chose à voir avec les petits gris, il y a aussi une compatibilité génétique entre cette race et les petits gris. On me dit que les petits gris viennent du soleil, ils sont issus du soleil, et que euh, je vous rappelle que nous ne sommes pas dans un système solaire. Ça c'est une des choses que m'a dit mon âme très récemment. Et donc la race qui nous dirige ici, elle est de mèche avec les petits gris, et pas du tout avec les reptiliens, rien à voir il faut vraiment euh, <rire> remettre de la clarté dans tout ça. Ça me paraît vraiment indispensable. Parce qu'avec tout ce qui a été dit sur les reptiliens depuis si longtemps, depuis des années et que des millions de personnes ont entendu ça, aïe aïe Il n'y a pas de reptiliens dans les forces de l'ordre. Il n'y a pas de reptiliens qui travaillent. Euh, ici ou là dans différents postes de la société parce que tout simplement c'est impossible pour eux parce qu'ils ne peuvent pas rester une journée entière euh, comment dire euh, sous l'apparence humaine hein, à travers ce, ce, ce, ce, ce filtre psychique qui leur permet de, de, de, euh, de, de, se, de se faire voir à nos yeux comme, comme s'ils étaient des humains c'est impossible ils ne peuvent pas faire ça pendant une journée entière tout simplement donc ils vivent à part et en fait, ils n'ont pas besoin de se cacher parce qu'ils vivent dans la quatrième dimension qui est compatible avec celle-ci directement. Et donc, ils sont juste pas visibles à nos yeux, tout simplement. Voilà. Ils n'ont pas besoin de se cacher. Et ils, ils ne se montrent euh, sous une, un aspect humain que lorsqu'ils ont besoin d'entrer en communication avec nous. Uniquement. Enfin, uniquement. En tout cas, pour cette raison-là. Et ce n'est pas une race qui est particulièrement hostile aux humains ni particulièrement pacifique par rapport aux humains. Simplement, tout simplement, bah, euh, euh, si on écoule avec eux, bah, ils n'ont pas de raison de nous embêter. Et si on les embête, eh ben, euh, ils se défendent, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors, petite enquête de fait, euh, les reptiliens sont originaires de la Lune et en effet, la Lune, avant qu'elle ne soit creusée, ne serve de vaisseau relais de technologie pour nous abuser, nous tromper et nous ponctionner notre énergie, etc., elle a bien été donc. Euh, euh, elle faisait partie de la Terre, mais les reptiliens, ça, ça s'est arrivé très, très, très, il y a très, très, très longtemps euh, qu'un morceau, euh, que la Terre se soit divisée en plusieurs morceaux, et donc, et dont la Lune. Euh, et c'est seulement après cette division que les reptiliens sont arrivés, euh, sont advenus petit à petit hein, sur la lune, voilà, euh, dans l'évolution hein, de leur race. voilà, Comme toute race, il y a évolution. Hein. Et eux aussi ont été maltraités, mis et mis en esclavage par la race même qui nous dirige. Voilà pourquoi ils ont aussi tant de condescendance par rapport aux reptiliens et qu'ils ont laissé les uns et les autres... Euh, répandre euh, l'idée que euh, euh, c'est à eux qu'il faut s'en prendre, comme ça euh, de, de sorte qu'on s'entre-tue les uns les autres, plutôt que toujours ces effets miroirs de mensonges, de manipulations des informations euh, ils se régalent de ça, hein, la race qui nous qui nous, qui nous qui nous dirige oh là là, oh là c pour, pour pour ne pas pour... Pour noyer le poisson et pour qu'on ne les vise pas eux, directement eux, qu'on se trompe de cible. Et mon âme me dit que les petits gris euh, ne viennent pas du soleil qui se trouve du, de notre côté de la planète, mais il y a un deuxième soleil de l'autre côté de la planète, le côté qu'on nous cache complètement. Euh, et il y a aussi un troisième soleil en effet au centre de la Terre. Alors, les êtres qui, sont, euh, qui vivent de l'autre côté de la planète, sur l'autre hémisphère, ne sont pas des êtres du néant, et les petits gris non plus. Euh, et il y a bien une ceinture de glace euh, entre les deux hémisphères. Euh, et les terres, euh, puisqu'il y a des terres de l'autre côté euh, de cette barrière euh, de, de glace, les terres qui sont de l'autre côté euh, ressemblent à celles qui sont de ce côté-ci. Euh, elles ressemblent de façon miroir. Voilà, inverse si vous voulez. Hein <rire> et il y a aussi plusieurs races de l'autre côté de l'hémisphère. Et les races qui sont de l'autre côté, de, de sur l'autre hémisphère, eh bien, euh, nous ressemblent euh, dans leur façon d'être et de vivre, mais elles ne polluent pas euh, elles ne sont pas dans la consommation comme nous. Elles ne sont pas dirigées par euh, les mêmes races. Euh, D'ailleurs, il n'y a pas ce rapport-là euh, pour eux, là où ils vivent. Et, et ce sont des prédateurs. Ils se nourrissent euh, d'autres races. Et euh, côté espèces animales, il ben, y a des espèces là-bas qui sont comme les nôtres ici. Puis il y en a d'autres qui sont différentes, qui n'existent pas ici. Alors, ce sont surtout donc des races qui nous ressemblent dans un certain sens. Ce sont... Alors, ils sont aussi beaucoup plus évolués évolué que nous, pas en termes de spiritualité, non, mais en termes de technologie euh, non polluante. Ils sont beaucoup plus évolués que nous, et ils sont au courant de notre existence. Et attention, parce qu'ils sont plutôt copains avec les races, la race qui nous contrôle ici, de ce côté-ci. Et donc, ils n'ont pas du tout l'intention de nous aider. Alors, je parle ici pour la majorité d'entre eux. Hein. Gardez bien à l'esprit que, où que ce soit dans l'univers, ici, de ce côté-ci ou de l'autre côté, il y a toujours certains qui sont du bon côté et qui sont dans le cœur. Donc, ne vous fiez jamais aux caractéristiques, aux races, ou aux, aux, aux, à là d'où viennent les uns ou les autres. Jamais, jamais, jamais. Que sur les actes et sur votre ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez Qu'est-ce que vous constatez c'est votre cœur qui va vous dire si vous avez en face de vous quelqu'un d'honnête et droit et dans le cœur ou quelqu'un de malhonnête qui veut vous jouer des illusions et vous dominer et vous tromper. Et alors comprenez ceci, que les, pour tous ceux qui ont vu les soucoupes volantes euh, de différentes sortes, elles ne viennent pas d'en dehors de la terre. J'ai une certification ici qui me dit qu'elles viennent de la Terre, elles viennent de l'autre côté justement de notre hémisphère, de notre planète, okay ce côté qui nous est caché, d'accord Et alors j'interroge concernant les peuples qui sont dans l'intraterre. il y en a plusieurs, certains sont bienveillants, mais dans la majorité ils ne le sont pas, et eux aussi sont des prédateurs par rapport à notre race humaine, me dit Dieu. Et justement la race qui nous dirige, elle vient de l'intra-Terre, et du côté, de l'autre côté de notre atmosphère, de planète, eh bien, il y a des peuples euh, parmi ceux qui euh, comment dire, sont dans le cœur, il y en a qui nous aident concrètement. Et bien qu'il y ait une majorité de ceux qui vivent dans l'intraterre qui ne sont pas dans le cœur, eh bien, il y a quand même plusieurs peuples qui sont dans le cœur et qui nous aident aussi. Concrètement, je ne sais pas de quelle manière encore, mais la réponse est claire depuis mon âme. Ces gens-là nous aident. Alors un grand, grand, grand merci à eux s'ils m'entendent, de tout, tout, tout mon cœur. Et parmi les peuples donc qui sont de l'autre côté de cet hémisphère, il y a une majorité en effet qui sont des prédateurs, mais une majorité aussi qui sont dans le cœur, et une minorité d'entre eux qui sont dans le cœur qui nous aident. Voilà, pour être clair.